Les pérines opaxennes me et warbigekens. Et des gars sur surfour roussennes me hétéralog mi A Ahé de la y de dortal. A de on les hira braou. Hira le châle. Des bêtises ne veulent pas, de ne vont pas, des bêtises ne veulent pas, des bêtises ne veulent pas, des d'une ne veulent pas, ne ne veulent que ne ne veulent Vous veulent Bétakim Ginurben a mis du nom en top budget. Marie-Périne avait tué Pokéchine, a cassé deux ans à leur pline. Nous régalions un lycée-lieu, avec de rois et vignobles. Ami blanc et est de gamme d'une rue à pas de mais jeunes chemis, en de gagner, on est en de leur temps est en la de gagner, nous, est en train de Marie on A ne sais à si je peux me les clous. Il peuple me faire des clous. il m'a m'a bien neuf en Je peux me faire des me faire des ganeur ou Amis, blancs de de gavet du à pas de nom, ne oui, -do, temps. Un de gaj, je oui, m'y oui, prête un dédain ailleurs, gaz de chemise, mm. votre d'ailleurs, mais n'a Des redéhis de huit de coeur, ne vaut que coeur. Amis, de l'homélienne, de gavettes, à mais pas nom, un chez lui, des béder Youl, des Béderski Oh Marie Périne, oh Marie Périne, oh Marie Périne, oh Marie Périne. Oh